Je pense qu'on parle souvent de parcours sans couture. Donc effectivement, nous, on est très au sein de la Digital Factory porté sur l'expérience utilisateur, donc en amont sur le digital. Mais on est une fenêtre, enfin une porte ouverte, pardon, sur le monde de nos agents généraux et nos réseaux de distribution. Et pour moi, la grande réussite, ce serait justement d'avoir ce parcours sans couture entre l'expérience que va vivre notre utilisateur sur le parcours web digital et quand il va passer la porte de l'agence, justement retrouver cette même convivialité, simplicité, efficacité au sein de son agence avec un agent général qui est, lui est au cœur du réacteur. Euh, on parle évidemment de figital parce qu'on a bien compris qu'on ne ferait pas tout sur Internet mais que la présence de l'humain est indispensable aujourd'hui sur les métiers qui sont les nôtres, hein, assureurs. Euh, donc voilà, donc, euh, avoir cette expertise côté euh, agent qui puisse rassurer, conseiller. Euh, c'est vrai que les métiers se transforment un peu au niveau des agents généraux, parce qu'avant on vendait un peu de l'assurance qui était obligatoire. Aujourd'hui c'est quelle valeur ajoutée, comment est-ce que je vais pouvoir conseiller au plus près euh, mon euh, client. Euh, et on parlait aussi de la, de la connaissance client, parce que ça reste quand même lui qui connaît le mieux son client, euh, pouvoir lui apporter des réponses dues à cette connaissance-là. Euh, aujourd'hui, chez AXA, un agent général, il est présent euh, au sein de son agence euh, depuis des décennies. Euh, un client qui vient dans l'agence, il a signé son premier contrat il y a 10 ans avec le même agent. Euh, donc il est vrai que nous, notre point fort, ça reste quand même aujourd'hui notre réseau de distribution que sont nos agents généraux, euh, avec évidemment euh, en amont euh, le canal digital qui reste euh, indispensable. Et c'est vrai qu'on ne vit pas euh, dans notre business model l'un sans l'autre. Euh, on a cru, mais on est vite revenu en fait, aux basiques que sont euh, les relations humaines et euh, l'expertise de nos agents généraux.